Yo tout le monde c'est Eridil. on se retrouve pour un Halo News dédié à la bêta de Halo Infinite et plus précisément à l'Inside Infinite de ce mois de juillet. Alors on l'attendait pour le dernier jeudi du mois, comme c'est l'habitude, mais là ils ont décidé de le sortir euh, vendredi soir. Bon, pourquoi pas. Mais bon, pour une fois qu'on a des infos en avance pour Halo Infinite, on ne va pas se plaindre. Alors la grosse information à retenir à propos de la bêta, et eh bien c'est sa date, ou plutôt l'indication pour sa date, puisque 3.43 est extrêmement fâché avec les dates et ne veut pas confirmer de date, et eh bien la bêta sera possiblement disponible dès le week-end prochain, à savoir le week-end du 31 juillet et du 1er août. Alors cette preview technique sera centrée sur les bots et la Spartan Academy. Vous savez, la Spartan Academy, ça a été annoncé à cette 3 et c'est un espace d'entraînement où il y a plusieurs activités à y pratiquer. Donc il y aura un mode bot slayer, donc ça sera un mode en fait arena 4 vs 4, 4 joueurs contre 4 bots, qui sera sur 3 cartes que l'on connaît déjà, il y aura bazar, recharge et lifefire qui ont déjà été présentés à cette E3. Il y aura aussi des exercices de tir, alors soit avec des déplacements et des esquives de la part des bots, soit avec des combats d'entraînement contre les bots. Il y aura... Plusieurs niveaux de difficultés qui seront proposés, il y aura 4 niveaux de bots qui seront présents, il y aura les niveaux recrues, marines, ODST et Spartan, et alors au niveau des différences qu'il peut y avoir entre ces différents niveaux, et eh bien par exemple les bots niveau ODST et Spartan pourront esquiver les roquettes et utiliser le grappin pour vous mettre une tatane quand ils en auront l'occasion et il y aura un système de notes en fonction de votre précision et des dégâts que vous infligez, et bien sûr, plus la difficulté sera élevée, plus la note sera élevée. Il y aura plusieurs armes qui seront disponibles pendant ces exercices, il y aura le fusil d'assaut, le BR, le sidekick qui est le remplaçant du magnum, le bulldog qui est le remplaçant du fusil à pompe, le needler, le VK-78 commando qui est une toute nouvelle arme, le sniper, le pistolet à plasma, la pulse carabine, le ravager, le heatwave, alors il me semble que c'était l'arme qui ressemble beaucoup à une arme forerunner qui désintégrait les Spartans que l'on avait pu apercevoir le 3, et enfin le skewer. Pendant cette bêta, nous pourrons bien sûr naviguer dans les menus, apercevoir la personnalisation, alors ça ne sera qu'un aperçu il y aura les défis, il y aura l'interface du battle pass qui sera là aussi simplement un aperçu. On pourra aussi expérimenter la nouvelle version de Halo Waypoint web ainsi que sur portable donc iOS et Android et les joueurs qui seront sélectionnés pour cette preview technique pourront accéder à leur profil et personnaliser leur Spartan par le biais de la nouvelle application Halo Waypoint. On pourra aussi complètement découvrir le système de déblocage du jeu puisque les participants du flight auront un montant fixe de crédit et donc ces CR pourront être dépensés de n'importe quelle manière euh, juste histoire de pouvoir expérimenter le système et bien entendu tout ce qui sera débloqué pendant la bêta ne sera pas conservé quand le jeu sortira. Alors voilà pour le contenu de cette première preview technique, il y en aura probablement d'autres par la suite qui ne seront pas focus sur les mêmes aspects du jeu. Alors il faut savoir que c'est une preview qui est déjà âgée de quelques mois avec des bugs qui sont connus et identifiés et ces bugs seront indiqué. Et il nous précise que si c'est une preview qui est aussi âgée, et ben c'est parce que c'est lié à la nouvelle version de Halo Waypoint qui n'est pas encore déployée publiquement et qui fait qu'ils ne peuvent pas déployer une bêta qui est un peu plus récente. Alors évidemment faites bien attention à vous inscrire au Halo Insider programme, c'est encore une fois rappelé Là c'est le dernier moment pour le faire si vous voulez avoir une chance pour être sélectionné pour cette. Preview technique et pour les suivantes, et même si vous êtes déjà inscrit, vérifiez que vos informations sont à jour, ainsi que vous, euh, vous acceptez de participer à cette bêta puisque euh, 343 Industries ne fait que répéter depuis un mois aux gens de s'inscrire et de vérifier leurs informations, alors bien sûr faites-le, ça serait dommage de louper une telle occasion alors concernant les retours des joueurs, puisque c'est l'objectif de cette bêta d'avoir des retours, il faudra les faire sur le site du support officiel de Halo, le lien sera en description, personnellement je ne peux que vous conseiller de jouer le jeu, de faire des retours sur cette bêta, puisqu'à mon avis les personnes qui seront plus impliquées seront plus susceptibles d'être sélectionnées pour les futurs flights qu'il y aura sur le jeu s'il y en a d'autres. Et enfin, dernier point, sachez qu'on aura le droit de streamer et d'enregistrer cette bêta, donc comptez sur nous pour vous partager un max d'images et de contenu sur cette preview parce qu'on est sur les dents et on va balancer sévère. Alors voilà pour cette Inside Infinite de juillet qui décidément a apporté un bon gros paquet d'informations qui fait plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et bien entendu, vive l'eau